Bonjour les amis, il est important de regarder les différentes unités de temps de la plus longue à la plus courte et même tout au long de la journée il faut surveiller cela. Je vous donne l'exemple ici qu'on a derrière moi. Donc là on est en h4 vous voyez unité de temps h4 et on voit un marché qui est bien haussier ici. Mais euh, si vous regardez euh, cela donc on a trois bougies H4 hautes mais on a une mèche assez importante ici. Donc si on va voir sur des unités de temps plus petites et eh bien là on voit une première bougie rouge assez importante qui s'est formée. Pourquoi Parce qu'on est arrivé ici sur des sommets, vous voyez ici le marché a été repoussé à ce niveau-là et on a une réaction. Maintenant attention ça ne veut pas dire que le marché va forcément redescendre jusqu'ici en bas, donc si on va voir sur des unités de temps plus courtes et eh bien vous voyez on peut constater que le marché a suivi pratiquement tout le temps ici la moyenne 7, la moyenne mobile 7 et ici on a cassé la moyenne mobile 7. Si on va voir sur des unités de temps encore plus petites ici on va aller sur le M15 donc vous voyez en 15 minutes eh bien on arrive, on a cassé la M7 mais on arrive sur la M20 qui peut être une résistance aussi ou bien on va casser et on va effectivement aller plus bas. Donc tout cela on ne sait pas le savoir à l'avance. Donc si vous vous positionnez eh bien normalement si vous avez pris un trade ici il faut le sécuriser rapidement vous devriez déjà avoir pris des bénéfices et à ce moment-là vous laissez courir votre trade mais euh, le marché peut très bien à tout moment se retourner soit sur une moyenne mobile soit sur le bas d'un des bandes de Bollinger. Donc ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance donc il faut toujours regarder les unités de temps de la plus longue à la plus petite. Ici donc on est en M5 donc vous voyez on va arriver sur le bas de la Bollinger ici. On a cassé la M7, on a cassé la M20, on a cassé la M50 donc est-ce que le marché va continuer à descendre On ne sait pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de se, de se repositionner pour que, parce que le marché va repartir à la hausse. Donc il faut être attentif à ça et savoir bien prendre les trades au bon moment. Donc vous voyez que sur les unités de temps longues on est toujours positif donc on peut très bien avoir à un moment donné une réaction ici et le marché qui repart à la hausse. Donc ne vous positionnez pas trop tard si vous avez raté l'entrée au bon moment vous pouvez essayer de reprendre un trade sur les unités de temps plus courtes mais faites attention, si vous êtes contre la tendance générale, euh, ça peut être dangereux de faire cela. Donc il vaut toujours mieux trader dans le sens de la tendance. Donc si vous êtes en contre tendance, attention, euh, protégez vite votre, votre trade si jamais vous rentrez euh, sur un trade en contre tendance parce que le risque est plus grand, vous avez intérêt à prendre une position plus petite si vous êtes à contre tendance que si vous êtes dans le sens de la tendance. Donc voilà comment vous devez trader. Donc cherchez toujours sur les, à rentrer sur les unités de temps plus petites et à ce moment-là vous aurez plus de chances de vous positionner que ce soit de toute façon contre la tendance ou dans le sens de la tendance. Essayez toujours de prendre le trade au meilleur moment comme je vous l'explique dans mes formations. De cette manière-là vous ne prenez pas de gros risques, vous mettez rapidement votre stop loss à break-even de manière à protéger totalement votre trade et à ce moment-là si vous avez euh, pris le trade au bon moment et eh bien vous, a, vous pouvez laisser courir votre trade après avoir pris un bénéfice et vous pouvez faire euh, peut-être 100 ou 200 points de gain sur, euh, sur un trade comme ça sans aucun stress. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos, mettez un pouce si c'est le cas, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous êtes intéressé par mes vidéos eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. De cette manière vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir